Pour utiliser la Bibliobox en classe avec Ubuntu, les élèves vont d'abord se connecter sur leur compte. La Bibliobox est ici. On remarque la clé USB sur laquelle est stocké l'ensemble des documents. La Bibliobox peut être alimentée directement par un port USB, ou bien si on est en extérieur avec un chargeur, comme ceci, ou alors directement avec une prise électrique. L'environnement Ubuntu est assez proche d'un environnement Windows. Ici, on retrouve les principales fonctions avec le dossier personnel et les applications. Pour éteindre, il s'agit d'appuyer en haut à droite. Pour accéder à la Bibliobox, il faut dans un premier temps activer le Wi-Fi et se connecter à la Box, ici, Mediabox, Collège, Claude Bernard. On attend que la connexion se fasse. Voilà. Et ensuite, on peut y accéder via un simple navigateur Internet. Nous y voilà. Intéressons-nous maintenant à l'interface. Ici, vous avez Home qui permet de revenir à cette page. Ici, la possibilité de naviguer dans les différentes fonctions. On voit ici les dossiers de sixième, cinquième, quatrième et troisième. Partager, ça ce sera pour envoyer des fichiers sur la box. Une possibilité de discuter en direct. Et enfin, l'ensemble des ressources. Si on parcourt la page, on va retrouver ces différentes fonctions un petit peu partout. Ajouter, parcourir et télécharger des fichiers. Les différents répertoires déjà vus tout à l'heure. Et ici, téléverser, c'est-à-dire envoyer un fichier dans la box. Et ici, cela permet de voir l'ensemble du dossier contenu dans la box. On retrouve 3e, 4e, 5e, 6e, média et upload, là où les fichiers envoyés vont apparaître. Pour revenir en arrière... Un petit peu plus bas, vous avez la fonction qui permet de discuter en direct. Évidemment, l'ensemble des discussions sont effacées à chaque fois qu'on éteint la box. Pour les élèves, c'est assez simple. Il suffira de leur dire d'aller dans le dossier de la classe pour aller récupérer l'ensemble des fichiers ou des exercices destinés. Une fois qu'ils auront réalisé leurs travaux, il leur suffira de téléverser, télécharger leur travail. Tout simplement, avec la fonction parcourir, il suffira d'aller chercher le dossier ou le fichier concerné et de l'envoyer dans la box. On va remarquer que si on... Parcours maintenant l'ensemble des fichiers dans le dossier Upload. Vous verrez apparaître le travail Énergie Info envoyé juste avant. Pour l'enseignant, avant et après le cours, tout se passe sur la clé USB. Il suffit de déposer ou de récupérer les fichiers dans le répertoire Library Box, Shared de la clé. On peut utiliser des tablettes ou des smartphones pour accéder à la Bibliobox. Sous iOS, il faut préalablement installer l'application Documents. Pour pouvoir accéder à nouveau à l'Internet, il faut se connecter au réseau Wi-Fi habituel. Au Collège robert bernard il s'agit du réseau Science. Vous trouverez toutes les informations pour configurer votre box à l'adresse suivante. Comptez 40 à 50 euros en tout. Clé USB 64 Go compris.